Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Jessila qui va nous partager son histoire, son témoignage et nous allons voir au travers de ce témoignage combien de fois une tragédie peut déboussoler, combien de fois une tragédie peut amener des conséquences néfastes dans notre santé mentale, dans notre santé morale, dans notre santé psychique. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour, Jessila. Bonjour, Chantal. Bienvenue dans Partage en histoire. Merci. Je suis toute pressée, vraiment pressée d'entendre ce témoignage qui va, qui va nous bénir, je crois. Je vais te laisser la parole. Ok, en tout cas, merci pour cette opportunité. Vraiment, c'est un privilège que Dieu te bénisse. Amen. Je, bah, je m'appelle Jess, hein, euh, voilà, je suis chantre à ACER Paris et bah, je vais vous partager mon histoire qui aujourd'hui, je suis restaurée, donc vraiment, mmh. je vraiment pas de mal à en parler. Donc, je suis issue d'une famille de quatre enfants. Voilà, donc mon père, je suis la deuxième. Donc, j'ai une grande sœur et deux frères. Et j'ai été élevée par un père qui, entre guillemets, a fait office de maman. Quoi. Parce mm -hmm. que j'ai perdu ma mère jeune, je, je ne l'ai pas connue. Donc, elle était malade, je sais qu'elle était à l'hôpital. Donc, on, enfin, on ne te, a te parlé. rappelles plus Là. aucun souvenir. Parce qu'en fait, euh, au moment où, en fait, euh, bah, on, on parlait de maman, maman était à l'hôpital. Donc, on était petits, oui. donc, euh, voilà. et puis en fait, on ne nous autorisait pas à aller à l'hôpital. Mmh. Donc euh, on était chez, euh, chez mon père. Et euh, après, ben, voilà, euh, donc, euh, maman est décédée. Et mon père a pris le relais et nous a élevés à la dure. À la dure, dure. dure. c'est-à-dire bah, Je suis née ici. Et euh, c'est vrai que mon père n'était vraiment pas facile euh, parce qu'il bah, était très exigeant, aussi bien au niveau de l'école qu'à la maison, mmh. c'est-à-dire que je, je travaillais bien à l'école. Et en même temps, je faisais la cuisine, le hein, oui. ménage. Donc euh, voilà, il fallait que la nourriture soit excellente, etc. Sinon, bah, on recommençait. Mm. Donc euh, c'est vrai que ce n'était pas une éducation facile, mais je le remercie parce qu'aujourd'hui, bah, je sais cuisiner. Ouais. Tu voilà. as appris des choses Exactement. difficiles, mais tu as appris. Et des euh, choses. même si j'ai une bonne enfance, c'est vrai que euh, l'éducation de mon père était vraiment dure parce qu'on bah, recevait des coups. Ah oui. Voilà, donc des, des cours avec les fils de câble. Ah ouais, <rire> oui. c'est vraiment la dure, hein, ah, la dure, voilà, parce que mon père était très jaloux. Voilà, il était aussi possessive dans le sens où bah, ses fils et ses filles. Et c'est vrai qu'en gros, on doit être un modèle, on doit être un exemple et on ne doit pas connaître, euh, voilà, pas avoir de petits copains. Tant qu'on vit chez lui, oui. vous connaissez hein, les parents, euh, mmh. la, la, les familles africaines, même ouais. en c'est pareil. C'est-à-dire que bah, quand on est à la maison, peu importe que tu es 20, 30, ouais, tu es à, à la maison, maison ouais. tu, euh, tu es soumis à moi mmh. et tu fais ce que je te dis. Mmh. Pas de souci, sauf que... Euh, bah à un moment donné, on devient grand. Voilà. À l'adolescence, bah, bien que je travaillais à, à l'école correctement, bah, j'ai voulu aussi bah, avoir aussi mon, mon bah, indépendance, bien sûr. Donc, sortir un petit peu. Euh, donc, je demandais l'autorisation à mon père. Tout le temps, c'était non, non, non. Donc, à tu, moment comment donné, tu l'as vécu à ce moment-là Comme une frustration, ça te... Frustration et puis je ne comprenais pas. Ouais. Parce que souvent, on dit, euh, oui, mais euh, les enfants, il faut que vous travaillez bien à l'école. Si tu travailles bien, tu auras ouais, ceci, ce, tu auras oui, cela. Sauf que j'avais ce que je voulais, mais je ne pouvais pas prendre l'air, je ne pouvais pas sortir. Ouais. Et à un moment donné, on a envie d'avoir de, voilà, des amis, d'aller chez des amis, etc. Et avec mon père, ce n'était pas, pas possible parce que c'est lui qui faisait la mère, qui faisait le père. Ouais. Et euh, même si on lui demandait l'autorisation, on n'avait pas droit de sortir. Pas de problème, euh, j'ai commencé à avoir mes petits boulots étudiants. Euh, et quand j'ai eu mes boulots étudiants je me suis dit, voilà l'opportunité pour sortir. Ouais. <rire> Donc, c'est pas bien ce que j'ai fait. Euh, bah, quand j'ai eu mes horaires de boulot, j'ai donné mes horaires de boulot à mon père, en lui disant que je finissais à 20h. Alors que tu Sauf finissais que à... euh, Non, que je finissais à 23h. Ouais. Sauf qu'à la base, mes horaires, c'est jusqu'à 19h. Pendant ah. les 4 heures, je profitais. Et bah, je, je profitais. En fait. Quand je dis oh. je profitais, c'est-à-dire que je voyais bah, mes amis. Je faisais pas n'importe quoi parce que j'ai toujours été quand même. Tu quel âge à ce moment quand même J'avais euh, 18 ans. Waouh mon, mon premier boulot à 18 ans. Bah oui, à 18 ans, on a envie de prendre l'air. Eh bah, même de... avant, hein, j'ai envie de dire, mais. Euh... Ouais, c'est vrai, mais j'attendais je je, ma majorité quand même. Oui. Bon, voilà, faisons les choses dans l'Ordre, oui, je suis dans adulte est en ça. enfance, 18 ans, c'est l'âge on est ouais. adulte, hein. on fait ce qu'on veut. Ça. En fait, je ne voulais pas forcément ma... en fait, mon indépendance, je voulais juste prendre l'air, c'est-à-dire oui. sortir, euh, en fait, comme j'étudiais beaucoup, j'ai besoin d'avoir une bouffée d'air frais, de voir des amis, d'aller euh, euh, même en euh, se parait. Oui, <rire> totalement. Voilà, donc euh, voilà que bah, je commençais un petit peu à aller dans... À l'époque, c'est les après-midi. Ah Donc j'allais dans les après-midi. Oui, C'est pas les after-night. <rire> non, non, c'est les après-midi, couvre-feu, euh, on va dire, euh, à les 22h, 23h. Sauf que bon, je disais à mon père que je finissais tard. Alors que j'étais, euh, voilà. Il l'a euh. jamais découvert. Alors, on va y arriver. On va y que, arriver. Euh, Mon père trouvait bizarre quand même que même si effectivement je finissais tard, que bah voilà, je quand je, je revenais à la maison, j'étais un peu habillée, euh, mmh. voilà. Euh, J'oubliais qu'il fallait quand même se changer. Ah oui. Donc maquiller quand même pour aller au travail, être pimpante. Ouais. C'est sûr, étais au travail, oui, oui, oui. Donc il s'est dit, ok, un jour, il est parti euh, là où je travaillais. Mmh. <rire> Ça, je à que... quelle heure? Bah, il, bah. il, bah, il m'a dit, non, non, je viens te chercher. Ok, euh, non, c'est pas la peine. Euh, si, si, bah, tu m'as dit que tu finis à 23h. Donc, euh, je viens te chercher à 23h. Tu ne vas pas rentrer toute seule. Wow. Ok, là, j'étais un peu bloquée. Donc, euh, finalement, j'ai dit à mon père, ah non, finalement, bah, je, ce jour-là, je ne travaille pas. Donc, euh, j'ai menti. Ouais. J'ai menti pour pas qu'il vienne me chercher, parce que là, c'était fini. Là, là. Et euh, il a trouvé ça bizarre. Mais il m'a eu parce que... Euh... <rire> il redit autour du boulot pour voir si à 19h je sortais. Il ne m'a pas vu sortir. Et quand je suis rentrée à 23h, il m'a dit T'étais où ben, J'étais obligée de dire la vérité. Ben, j'ai fini plus tôt, j'ai vu des amis. Ouais. C'est là où j'ai affronté mon père pour la première fois. Alors, sa réaction euh, Et comment ça se fait euh, Tu ne m'as pas donné, demandé l'autorisation. Comment ça se fait etc. Et pourquoi tu veux cette indépendance Je dis ben, Parce que je veux voir des amis. J'ai envie de prendre l'air. J'ai envie de. Voilà il m'a dit « Ok, euh, bah, à partir de maintenant, euh, t'arrêtes ce boulot. » Je lui ai dit « Je peux pas, j'en ai besoin pour faire mes études. » Donc mm. je continue. Il m'a dit « Non, non, euh, tu vas arrêter ça, euh, sinon, euh, sinon tu vas voir. » Donc en gros, c'est la fessée. Quoi. Bien, oui. Je lui ai dit « Je préfère prendre les coups. Wow. » C'était dur. Donc je me suis mangé les coups. Et après ça, je me suis dit « Tant pis, En fait ça, ça a plutôt déclenché chez moi un, un, un effet de rébellion. » Mm -hmm. Je me suis dit d'accord, oui. j'ai pas le droit de sortir, ben, c'est ce qu'on verra. Mm -hmm. Donc euh, bah, ça y est, j'ai commencé à bouger euh, ouvertement. Hein. Euh, je disais à mon père, bon bah écoute, je suis venue travailler, euh, je rentre à 23h. Ok, bah, si, tu rentres, si tu rentres tard, bah, je prends les clés, je dehors. Ah oui -ci. Donc je rentre à 23h, les portes de la maison sont, sont fermées. fermées, je reste dans l'escalier, il vient. <rire> il y avait une fois, j'ai dormi quasiment dehors. Parce wow. que bah, fermé les, mon père avait fermé la, la porte. Hum. Pas de souci. Et après, je suis rentrée et en fait, au fur et à mesure, je devenais euh, frustrée, oui. en colère parce que je comprenais pas. Mm -hmm. Je travaille à l'école, je fais tout ce qu'il faut et juste pour prendre l'air, c'est quelque en plus, chose. En tu as ta majorité. Ok. Donc, je rencontre quelqu'un, un ami à moi. Donc, on discute en bas de chez moi et là, c'est le drame. La voisine balance à mon père. Oh ouais. oh et mon père la descend. La la la. Oh la ce jour-là, il descend. Avec il n'a même pas cherché à comprendre. Bla bla. Ah ben il s'est battu C'est pas possible. <rire> si il s'est battu avec quelqu'un, je te promets. Franchement il s'est battu. J'ai dit, j'ai dit oui, coucou, coucou. Donc il a couru. Moi je suis restée comme ça. J'étais tellement choquée. En fait, ce qui est parce wow. qu il, a pas, il a pas. la personne ne s'est pas battue avec mon père. C'est mon père qui, poussé qui après, poussé l'a poussé Après, il a couru. Et après, je suis restée comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit, je ne comprends pas en fait. Il m'a dit, monte à la maison. On est monté. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il m'a donné une gifle. Et là je lui ai dit, à partir de maintenant, bah, on sera comme euh, chez Riche à la maison. Je ne suis plus ta fille, parce que je ne peux pas vivre avec un père comme ça, je ne mm -hmm. comprends pas. Je pleurais, parce que je, je le dis oui. comme ça, mais sur le coup, en fait, je ne comprenais pas d'où venait cette oui. colère. Oui. Parce que je ne, je ne faisais que discuter, M'a dit oui, il fallait le faire monter, tu discutes avec quelqu'un comme ça, les garçons, c'est miette. niette. Je lui ai dit, mais je ne faisais rien, je parlais seulement mm -hmm. avec quelqu'un. Oui. Tu ne sais même pas de quoi on parlait, ben bah, oui. non, il fallait le faire monter. Ok, à partir de là, eh ben, j'ai continué à faire ce que je faisais. Je ne l'ai pas obéi jusqu'au jour où je rencontre euh, bah, quelqu'un comme ça, dans les transports, qui me drague, oui. <rire> Voilà. Mais en fait, franchement, cette histoire m'avait quand même euh, un peu traumatisée parce que je saute une étape. Juste avant de rencontrer euh, la personne euh, bah, qui fait l'objet en fait, euh, du, de, de, du, du témoignage d'aujourd'hui, du témoignage, en fait, euh, après que mon père, en fait, euh, et frapper la personne. En fait, je suis tombée en dépression. C'est-à-dire, ouais. j'ai voulu, j'ai dit à mon père, écoute, si je suis de trop à la maison, parce qu'il faut savoir que ma soeur étudie aux États-Unis, mon frère aussi, et mon autre frère n'était pas souvent à la maison, donc je vivais toute seule à avec père. Donc il y avait quasiment que moi avec lui. Donc il était très sur moi, ouais. etc. Et je lui ai dit, écoute, si je suis de trop, bah, je pars. Il me dit, comment ça, tu pars Je, dis, je pars définitivement. Et partir définitivement, c'était pas partir quelque part, mm. c'était je mets fin à ma vie. J'en avais marre. En fait. Donc j'ai essayé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre à mon père. Tu as fait une tentative de suicide? Hein ouais. J'ai écrit une lettre à mon père, voilà, je lui ai dit que voilà, je t'aime beaucoup, etc., mais j'en peux plus parce que ce qui s'est passé en fait, m'a traumatisée. J'ai le droit de rien faire, ouais. je ne peux pas bouger, ouais. je suis hyper carré à l'école. Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu as une telle haine, une telle frustration, tu es possessif, etc. Donc, bah, écoute, je vais partir. Je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit adieu. Je mets ça sur son oreiller, mais il n'était pas là parce que lui travaillait de nuit, comme il travaillait ouais. à son compte, taxi. Et j'en je, bah ai profité pour entrer dans sa chambre, j'ai mis ça sur son oreiller et je suis partie un matin très tôt, à Jeannevilliers, je m'en rappelle, <rire> dans le parc de Jeannevilliers, j'ai escaladé le truc pour entrer dans le parc et je voulais mettre fin à ma vie. Donc je monte sur une pente, je m'enroule pour tomber, et incroyable, <rire> en fait quand je roule pour tomber, impossible. -à -dire... Comme tétanisé, c'est-à-dire je peux pas en fait euh, tomber sur le pic. En fait, je cherchais un endroit où il y avait un truc pointu pour tomber. Oh je reste devant. Et... Ah non mais attends, attends non mais en plus ça veut dire que tu veux mettre fin à ta vie, mais en plus c'est une manière gore quand même, enfin trash. Je ne voulais pas dire... prendre des médicaments. Non, en fait moi je suis anti-médicaments donc euh, je voulais pas prendre des médicaments. Ah. Je me suis dit je la fais à la dure, mais c'était quand même difficile parce que. Wow. Bah, voilà, on n'est pas, pas anesthésiés, on le bah fait oui. de no, notre oh. plein gré en fait. Et euh, donc je me mets devant, impossible. Je remonte, je dis c'est pas possible. Je reste devant, c'est quand même dur. Hein. Je reste devant, je m'enroule, je tombe en fait, je roule, je fais comme des roulades en fait. Et au moment où je fais ça, je suis projetée. Je, je t'assure Chantal, je ne sais pas qui est venu me projeter, me mettre sur le côté et j'entends une voix qui me dit pourquoi tu fais ça. Wow. J'ai de meilleurs plans pour toi. Wow. Arrête ça. Ce n'est pas à toi de ma vie. Je t'ai mmh. donné la vie, tu ne l'enlèves pas. J'entends. Quelqu'un m'a parlé. Chantal, il y avait quelqu'un, quelqu'un m'a parlé. Et j'ai arrêté. J'ai eu peur, par contre. Oui. Je me suis j'ai couru. Je me suis levée, j'ai je, je, je, je couru, en fait... Pas tu n'es pas compris. croyant en Dieu en ce moment Non, en fait, enfin, je pas. croyais en Dieu, je connaissais je Dieu. Je que Dieu existait, mais bon... Mais voilà, je ne pratiquais pas, je oui, ne pratiquais plus pas, wow. etc. Je pas compris, ça m'a fait peur, parce que c'est une tu, voix... j'ai j'ai entendu, entendu de vie vraiment comme quand je te voix. parle, là. J'ai entendu une voix. Wow. Du coup, wow. je me suis levée, wow. je suis sortie, sauf que quand je suis sortie du parc vais et Dieu, hein. Quand même. Ben, je vois deux personnes que, que mon père connaît et qui me, me voient en fait et qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici En fait j'étais toute sale parce que je m'étais enroulée, etc. Qu'est-ce que tu fais ici Bah rien. Mais pourquoi tu n'es pas chez toi, etc. J'appelle ton père. Euh, qu qu'est-ce qu que tu fais là en fait Bah en fait je dis non, je, je prends l'air, mais tu sais quelle heure il est Les 8h du matin, mais qu'est-ce que tu fais là Donc ils ont appelé mon père. Mon père est venu en catastrophe, il est en voiture, il est venu en catastrophe. J'avais honte. J'avais honte, mais qu'est-ce que tu voulais faire J'ai vu la lettre que tu m'as mis sur... C'est quoi ça C'est la première fois que je vois mon père pleurer, en fait. Mmh. J'avais honte. Franchement, j'avais honte. Je lui ai dit, bah, j'en peux plus, parce que tu... je suis de trop à la maison. Bah, je vais partir comme ça, au moins, tu ne seras plus possessif, plus jaloux, etc. Exactement, et à ce moment, tu penses qu'il a réalisé ce qui se passait Je pense qu'il ne pensait pas que psychologiquement, c'était chaud pour moi. Oui. Et là, il s'est dit, waouh, là, il faut que je change un peu parce que là, c'est catastrophique. On est rentré à la maison, on en a parlé, mais je ne voulais pas parler, en fait, je pleurais. Parce que je voyais que il me dit mais maman est déjà partie maman euh, t'as pas connu maman et tu veux que je perde une vie encore et là je lui dis bah oui je sais j'aurais pas dû faire ça mais j'en peux plus en fait j'en peux plus mmh. donc euh, c'est soit en fait, on, on essaie de, de discuter tout ensemble, en fait, de parler ensemble. Oui, choses, oui. Et si c'est sentimental, si c'est un problème sentimental, on discute en fait. Mais je deviens adulte, j'aimerais bien qu'on puisse communiquer, communiquer en fait, parce qu'on ne oui. communique pas. Oui. Tu utilises les coups, etc. Donc, euh, c'est un peu dur pour moi oui. en fait. Et j'en peux plus. Je travaille à l'école, je suis bien, je à mettre de bonnes notes, mais c'est jamais assez en fait. Oui. Donc, qu'est ce que tu veux Oui, mais tu deviens adulte, tu deviens grand. C'est moi le papa, c'est moi la maman, etc. Je ne veux pas que tu fasses n'importe quoi. Je dis, je ne vais pas faire n'importe quoi. Tu vois, tu vois bien, si c'est vraiment un manque quoi, de confiance. C'est ça, je l'aurais fait depuis longtemps en fait. Donc je lui ai dit, fais moi confiance, ça va aller. Donc je vois que mon père commence à avoir confiance. Donc la, la communication commence à, à, à venir. Et euh, bon j'avais quand même honte à la maison parce que oui. c'est vrai que suite à ça, je, en fait, je faisais les choses de manière à me faire attraper, oui. mais je voyais que mon père, il était, il était mal quand même. Ouais. Donc ça a mis un peu de temps oui. pour que la relation puisse s'installer mm -hmm. et pour que moi-même, je puisse bien regarder mon père dans les yeux parce qu'il bah, allait perdre sa fille et je sais ouais. que quelque part... C'est là que qui m'aimait vraiment. Parce que mm. je t'aime bah, », mm. je ne pas, ouais. il a pas de « je t'aime <rire> ». Oui. Et c'est là que bah, j'ai su qu'il m'aimait vraiment et je me suis dit « Ok, maintenant, on va communiquer ». Et c'est bah, comme ça que souvent, la communication a commencé à s'instaurer avec mon père. Et là, bah, je me suis dit, bah, on va en profiter un petit peu pour euh, lui dire, bah, voilà, est-ce que j'ai le droit de sortir Est-ce que je peux faire ceci Tu peux, mais j'avais un couvre-feu. Ok, c'est comme ça. déjà ça. Que... ça. Voilà. Tu voilà. avais le droit, voilà. déjà. Voilà. J'ai tout ce que je voulais, oui. parce que moi, je voulais un peu prendre l'air. Donc, euh, il m'a donné l'autorisation. C'est comme ça que je rencontre euh, une personne euh, euh, comme ça dans les transports. Euh, voilà. Et euh, bah, on, de fil en aiguille, on commence à se connaître. et et je me suis rappelé de ce que mon père m'avait dit. « Si tu rencontres quelqu'un, tu le ramènes à la maison, tu me le présentes. » Et là, OK, mon anniversaire arrive, pour mes 24 ans, et je me dis bah « Ben voilà l'opportunité pour ramener cette personne. » Donc mm -hmm. mon père, je lui en parle, il me dit « OK, bon, OK, c'est pas... Ah, »« Ouais, oh, mais c'est... »« Bon, OK, hein. bon, 30 dis, bien, ouais, on, verra. on verra. »« On verra. » Donc je le ramène et tout, et au premier contact, je vois que le feeling passe. « Waouh. » Je vois que le feeling passe, je me dis « Qu'est-ce qu'on sent dedans toi? Ouais, j'étais vraiment rassurée. Je me dis ok, ça se passe bien. Bon, effectivement, les mois passent, etc. Je vois que mon père apprécie son beau-fils et, euh, bah, pareil, je, connais, je commence à connaître la famille de la personne, etc., etc., Et bon, trois ans sont passés. Trois ans sont passés et on se dit bah il faut qu'on se fiance. Donc hum. euh, voilà, Encore, il vient demander ma main à mon père, etc. Mon père est ok et euh, peu de temps après. Euh, Chose incroyable, pourtant c'est quelqu'un qui faisait du sport, etc. Il commence à tomber malade. En fait, il commence à tomber malade, c'est-à-dire qu'il se plaint d'un saignement de nez, en fait. Il mm -hmm. commence à saigner du nez, tout ça, etc. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu saignes du nez Parce que moi, chaque fois que je t'arrivais plus, je le voyais pas. Mm -hmm. Et lui, chaque fois il dormait, le sang coulait de son nez, en fait. Et mm -hmm. euh, par rapport à ça, je me dis OK, euh, comment ça se fait C'est bizarre, je trouve ça bizarre quand même. Et il me dit, je lui dis, non, il faut consulter un médecin, c'est pas normal. Et il dit, euh, OK, d'accord, il va consulter un médecin. Il consulte un médecin. Et là, il s'avère qu'il euh, il, s'aperçoit, en fait, qu'au-dedans de lui, il y a des, des plaquettes qui sont anormales. En fait, les plaquettes sont très basses. ses globules ne sont pas réglés comme tout le mm -hmm. monde. Il faut absolument faire un bilan euh, général. Donc, euh, il devait euh, plus manger de sel, etc. Donc, commence ça perdre du poids, très bien. Donc, on part en vacances, on revient. Et là, euh, le médecin lui dit, il faut absolument euh, être hospitalisé pour wow. faire une chimio parce qu'on a découvert quelque chose, c'est pas normal. Il y a un problème avec son sang, etc. etc. Donc il reste six mois à l'hôpital, je passe sais pas les détails. Ouais. Il reste six mois à l'hôpital et le dernier mois, bah, il n'a pas, pas tenu. <rire> il n'a pas tenu pendant toute cette épreuve. Il bon, faut voir que je travaillais au boulot à mi-temps pour être à ses côtés. Et bah, il décède le 9 janvier 2009. Wow. D'une leucémie, enfin, cancer du sang, on dit cancer du sang, oui. d'une maladie, euh, on va dire, incurable. Wow. Wow, donc, il wow. décède. Et là, parce que je le vois partir quand même. Les dernières heures, je le vois partir. Tu es auprès de ouais, lui à ce moment-là. Donc, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Et donc, je tombe dans les pommes. Euh, donc, le choc, ça, ça a été mort, le... le... Ouais. Sa, sa mort est déclarée, je tombe dans les pommes, parce que je, je, je commence à crier, vous savez, euh, oui. tu sais... Euh... Bah, tout le monde, monde s'écroule en même temps. Bah, euh... Voilà, donc euh, je tombe dans les pommes, etc. Et, euh, et là, je me dis, mais euh, je ne comprends pas, en fait. Je me dis, inc... enfin, je ne comprends pas. Et puis ma tante me soutient, qui était chrétienne à l'époque et qui prie, qui prie pour moi. Et je dis à ma tante, je ne veux pas entendre tes prières, c'est trop tard. Ouais. Elle n'est plus là, en fait. Ouais. Ça, il fallait faire ça avant. Mmh. En fait, je ne comprenais plus rien, mmh. j'étais complètement perdue. C'est comme si, à ce moment-là, es sonné. en vent, fait. Cool. Sais, le monde s'écroule. Le monde on ne comprend pas. Ouais. On ne comprend pas, C'est arrivé soudainement, etc. On ne comprend pas. Et, et là, j'entre dans une bulle, mais vraiment dans une bulle, dans un cercle vicieux, dans le sens où je m'enferme. Je vais travailler, je rentre chez moi, je suis fermée, bloquée. Je ne veux parler à personne, je ne veux entendre personne. Waouh Je veux... Ma famille était là, hein. Franchement, ma famille m'a beaucoup soutenue, mais je voulais parler à personne. Je parle à personne, je discute avec personne, je n'entends pas ce qu'on me dit. Oui, Dieu, je... Et là, je leur dis, je ne veux pas entendre parler de Dieu. OK, je sais qu'il existe, mais pourquoi cette chose... Bon, tu pourquoi sais, souvent, hein, bon, quand ça arrive, on essaie de trouver un bout un oui. Non, c'est Dieu. Euh, pourquoi il a voulu ça C'est pas que je souhaite ça à quelqu'un, mais je me dis, pourquoi lui Il avait que 19 ans. Bah, oui. Donc, je me dis, mais je comprends pas. Il a, pas, il a, il a pas le temps de, de vivre, il n'a pas le temps de vivre, de connaître quoi que ce soit. Il est déjà parti. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est de ma faute C'est quoi, en fait Je ne comprenais mmh. pas. Ok. Total l'incompréhension Exactement. Donc, euh, je m'enferme, je vais bosser, je rentre, je m'enferme. Et puis, euh, les crises d'angoisse ont commencé à arriver. Un jour comme ça, je reste chez moi et je tombe par terre. Et là, euh, je, je suffoque. En mmh. fait, les crises d'angoisse, c'est... En fait, à un moment donné, on, on va tomber, on va trembler, et c'est comme ça, en fait, on va s'étouffer. Waouh C'est comme si on va faire un arrêt cardiaque, oui. en fait. Et là, je suis là. Je... Et là, j'appelle Naomi, ma meilleure amie, et je lui dis, écoute, appelle les pompiers, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu Appelle, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Et ça, c'était quand Ben, bah, on va dire, ça a commencé peut-être euh, un an après le décès. Vers 2010, à peu près. Ouais, un an après le décès, vers 2010. Un an après le décès, je commence à faire des crises d'angoisse. Ça fait une, une fois deux fois, trois fois, et de ma... presque tous les quinze jours, crise d'angoisse. Wow. J'en parlais pas à ma famille, parce que je voulais pas euh, inquiéter mon ouais. père, je voulais pas à, inquiéter mes frères et soeurs. Et là, euh, je me dis non, c'est chaud en fait, parce que euh, moi aussi, ça me faisait peur. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, il y a une fois, en fait, vous n'étiez plus là, on vous a pincé, vous n'étiez plus là, en fait. <rire> en gros, c'est parti. Waouh wow. ouais. Je n'ai pas compris, eux-mêmes, ils n'ont jamais vu ça. Et je me suis réveillée, j'ai dit ah bon. Enfin, je, en gros, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé Et Madame, euh, en fait, on pensait que vous n'étiez plus là, vous, vous ne respirez plus. waouh Donc, euh, comme quoi Dieu. Tu as sa main sur Exactement. Notre Incroyable. <rire> et, euh, et après, ben bah, malgré ça, j'arrivais. Euh, J'étais pas encore restaurée. J'arrivais pas à me relever du deuil. J'arrivais pas à me relever du deuil en fait. J'étais pas restaurée. Euh, en même temps, je j'ai refait des tentatives encore. Mmh. J'ai refait une tentative. Ça, parce que tu ouais. continues, bah, ouais, à J'ai mal de vivre ouais. en fait. Pas, je sais pas. Il y a une part de moi qui était partie avec lui. Exactement. Et je j'arrivais pas en fait à me relever de ça en fait. Ouais. Voilà, je, malgré, je sais que c'est pas bien, je savais que c'était pas bien de faire ça. Et en plus, tu voulais pas entendre parler de Dieu, celui qui aurait pu... Je, oui, j'ai je, je, je carrément dit à Dieu, je te boude, je ne veux plus t'entendre parler, je ferme la porte, on se parle plus, c'est terminé. Wow. Sauf qu'après ça, des choses ont commencé à arriver dans ma vie. Au boulot, c'était un peu compliqué. Hum. Euh, des fois, je recevais des lettres d'impôts comme ça qui tombaient financièrement, c'était quand même compliqué. des impôts, alors j'ai toujours payé mes impôts. Mais oh. là, je recevais des choses soi-disant. J'avais pas payé ceci. En fait, c'était la catastrophe dans ma vie financière. C'était la catastrophe. Au boulot, ça commençait à être un peu compliqué. Et euh, ça commençait à être un peu partout, en fait. Voilà. Et ma tante me dit, parce que j'en parle à ma tante, je dis, tata, là, c'est chaud, en fait. Je crois que là, il faut que je prie. Elle m'a dit, mais c'est ce que je t'ai dit. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu te réconcilies avec lui. Tu lui demandes pardon pour ce que tu as dit. Et il faut que tu avances. Il faut que tu sois restauré complètement. Oh. Et là, je lui dis, je crois que là, j'ai besoin de Dieu, là. J'ai pleuré, j'ai dit, j'ai besoin, besoin de lui, wow, wow, wow. Euh, prie pour moi, euh, je vais relire ma Bible, je vais me remettre dedans. Et elle me dit, bah, dans ce cas-là viens à l'église, et j'y suis allée une fois, j'ai vraiment pas aimé. <rire> j'ai dit, désolé Tati, mais c'est pas du tout ce genre d'église que je cherche, hein, ouais. la vérité, non, pas du tout, ça va pas le faire. Je reste chez moi et je sais qu'un jour, je, je tomberai sur une église qui me convienne. Ouais. J'étais pas du, du genre à aller dans les églises à gauche et droite. Ouais. Et, euh, et donc en restant chez moi, je rencontre une fille à la Défense, avec qui j'ai fait de la danse pendant un bon moment. Parce que pendant cette période-là, je dansais beaucoup. Hein. Oui. Donc après le boulot, Aïe. cinq fois par semaine, salsa, <rire> j'étais à fond dedans. Ouais. J'avais même une troupe de danse aussi, et euh, parce que j'avais besoin de décompresser. Mm. Et je rencontre Oriane euh, qui me dit, bah voilà... Euh, euh, je suis dans une association chrétienne et tout, je dis « Ah bon, une association chrétienne ?» Comment ça s'appelle Et là, elle me parle de la CER et je lui dis « Ça t'a complètement changé ?» Parce qu'elle, elle sortait d'un divorce et je voyais qu'elle était complètement rayonnante et je mmh. lui dis « Mais qu'est-ce qui t'a changé ?» Parce que là, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me, ouais. qui me, qui me, qui me change, ouais. en fait. J'ai besoin de revenir à Dieu. Elle me dit « ben viens alors. » Et ce jour-là, je lui dis « Ben non, pas tout de suite. Mmh. »« euh, Ok, d'accord, je suis consciente que la CER existe. » Mais dans ce cas-là, je reviens, ben, comme beaucoup, hein. Je vais bon, revenir bon, vers bon, toi, toi. <rire> etc. Et après, on ne revient jamais. Rentre, je, rentre, je rentre, je rentre chez moi, je ne dors pas. J'ai une boule au ventre, j'ai un truc, quelque chose qui te prend, qui m'empêche mm -hmm. de dormir, oui. et je repense à ce qu'elle me dit. Elle dit, viens. Ça aller. tourne dans ta tête, ça tourne dans ma tête. La journée, je l'appelle, je dis Ryan, je crois que elle devait aller au JR, en fait le lendemain, mm -hmm. et je lui dis, bah, une réunion de prière. Exactement. Et là, je lui dis, bah, écoute, je vais venir à ta réunion de JR parce que. Ça m'intrigue en fait. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai pas dormi. Il faut savoir que moi, quand je comprends pas un truc, il faut que je, il faut que je comprenne. Ça cogite à l'intérieur. <rire> Ça cogite, je comprends. il faut que j'ai ma réponse. Et je lui dis au OK, je te suis. Elle me dit tu veux venir au GR Je lui dis oui. Sur le chemin pour aller euh, au GR, quelque chose me dit non, n'y va pas, n'y va pas. Je dis rien, désolée, hein. je fais demi-tour. En fait, on est proche de la porte. Ça fait demi-tour Non, en fait, j'ai voulu... Re... En fait, tu sais le diable qui que Bon, il sait. À partir de là, tu vas être complètement changé. Tu sais qu'il y a une délivrance qui arrive une délivrance en fait, qui t'attend. Et là, je dis rien, non. Elle me dit non, Jess, viens, viens. Là, il faut que tu viennes. Je dis je sais pas, c'est chaud. Il y a un truc qui me, qui m'empêche. Elle dit viens, viens, viens. Et là, je lui dis bon, allez, je suis déjà là, j'y vais. Allez. Le jour où j'ai, enfin, je suis entrée euh, euh, dans la réunion. Franchement, ça m'a complètement bouleversée. Wow, qu'est-ce qui s'est passé Bah, c'était le jour où, en fait, l'enseignement, c'était sur les neuf dons charismatique, et euh, donc j'écoute et j'ai dit, excusez-moi, je peux poser une question. Est-ce que pour vous, euh, Jésus est Dieu J'avais besoin d'entendre oui, en fait, que pour, pour eux, ils considèrent que Jésus était parce que je ne savais pas quelle était la doctrine de la sœur, je ne savais oui. pas. Est-ce que Jésus est Dieu pour vous Oui, Jésus est Dieu. Et, euh, et je lui ai dit, vous me parlez des, des neuf dons, là, en fait, et euh, comment on peut les avoir, ces dons-là Et elle me dit, ah, tu aspires à ces dons-là et euh, le responsable prophétise sur moi, me dit, mais tu sais que tu as ça, ça, ça, mais voilà comment pour les avoir, tu dois faire ça, tu dois être enseigné, tu dois être encadré, tu dois euh, euh, reconcilier, te reconcilier avec Dieu. Et je lui dis, bah en fait, c'est ce que je veux faire, mais j'ai une boule au ventre. <rire> <rire> Ces ça je sais pas. Et je pleure en fait, je lui dis waouh Même là où j'en parle, je suis oui. <rire> en fait. Et je lui dis en fait, c'est ce que je voulais depuis un moment. Oui. Mais euh, et je voulais voir en fait pour... C'était quoi la, la, la réunion de hier Je ne connaissais pas. Et, je, et là, je lui dis bah, je crois que c'est le moment en fait. Est ce que vous pouvez prier pour moi Je viens de, de, de revivre ma relation avec Dieu. Amen. Et j'ai envie de demander pardon, donc je lui ai demandé pardon. Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, je ne te parle plus, ouais. Seigneur, je t'en veux. Mais en fait, il faut d'abord demander pardon. Pour rétablir les choses. Parce que j'ai quand même été très dur. J'ai attristé le Saint-Esprit mm -hmm. quand je lui ai dit que je coupe la, la communication avec lui. Mm -hmm. Et il fallait que je la rétablisse, mais que je m'humilie, que je me mette à genoux, mm -hmm. que je lui dise pardon. C'est ce que j'ai fait ils ont prié pour moi, tout ça, voilà, j'ai été délivrée, j'ai pleuré, etc. Ma Moriane elle était émue, je la regardais, je dis « pourquoi tu pleures ?»« Et quand je me suis relevée, je leur ai dit « j'ai envie de savoir… » je leur ai dit « c'est où l'église ?»« C'est où l'église ?» Et à l'époque, il y avait l'église le vendredi. « Oui, ah oui !» Et ils me disent « il y a l'église, cette semaine-là, le vendredi, Je dis c'est où ?» Ils me disent « à Montreuil » et moi j'étais là « Montreuil ?»« Mais c'est ghetto là-bas Encore Montreuil! Et c'est où à hein, Montreuil? Parce que. Non, t'inquiète pas, il y a un bus, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème et tout. Je dis, OK, d'accord. Elle hey, tu veux la ligne 9? J'étais là, la ligne 9. 9. Euh, OK, d'accord. Et après, j'y suis allée avec ma responsable. Et franchement, euh, c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, <rire> parce qu'en en quoi. fait, j'ai senti la présence de Dieu. Je, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour laisser passer autant de temps pour en vouloir à Dieu mmh. à cause du décès Parce qu'il mmh. faut savoir, une chose, c'est que euh, ce n'était pas de la faute de Dieu si la personne était partie. Peut-être mmh. qu'il fallait qu'elle parte pour que moi-même, je sois sauvée. Mmh. Parce que j'aurais été plus attachée à cet homme-là qu'à Dieu. Dieu. Parce que j'étais très attachée à la personne. Hein. Mmh. Je, lui, et il faut savoir qu'avec Dieu, si tu t'attaches à quelqu'un, Dieu te, te l'enlève. En mmh. Dieu est un Dieu jaloux. Exactement, mmh. Dieu est jaloux. Mais je ne savais pas à l'époque. Mmh. Je m'attachais plus à l'homme qu'à Dieu. Donc Dieu m'a ôté mmh. ce pourquoi j'étais en fait attachée, mmh. pour que moi-même je me retourne vers lui et que je sois complètement restaurée. Et c'est comme ça qu'après, ben, voilà, je suis revenue à lui et que j'ai voulu vraiment me réconcilier avec lui et qu'aujourd'hui je marche avec lui. Et... C'est la... Je vis ma meilleure vie. C'est ah, ma ça. exactement ça. waouh En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui édifie. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui se passent. On perd des proches. Mais il y a parfois des réalités qui nous dépassent en fait. Mais une chose est sûre, c'est que... Euh, C'est pas de la faute de Dieu et que Dieu nous aime, Dieu est amour, Amen. en fait. Et il est surtout là aussi pour, pour, pour, pour vraiment nous restaurer, nous guérir, Amen. parce que d'un côté, le diable aussi existe et, et Dieu Dieu veut pas. En fait, il y a des choses que Dieu ne veut pas, mais il y a des choses qui, qui nous dépassent parfois et mmh. on a besoin de discernement et de sagesse pour bien interpréter. Bah, sinon, mmh. on, on se frustre, mmh. on se braque contre Dieu, on interprète mal les choses et au final, ça peut nous faire du mal, mais gloire à Dieu Amen. pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh. Et nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Et du coup, Gesséla, si tu devais donner un conseil bah, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont passées par la même situation que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Alors, ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est de faire confiance à Dieu dans la tragédie. Ne, ne, ne lui fermez pas la porte comme je l'ai fait, ne dites pas des choses avec votre bouche, ne, ne, condam, ne vous condamnez pas et ne condamnez pas Dieu, en fait. Ce n'est pas de sa faute. si. Euh, les personnes décèdent et surtout reposez-vous sur l'Éternel et entourez-vous des gens en fait qui veulent vous conseiller, qui veulent prier pour vous. Ne refusez pas la prière, ne refusez pas l'aide, l'aide des personnes autour de vous. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. En tout cas, vous qui êtes là et qui nous regardez, peut-être qu'aujourd'hui, euh, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous n'avez pas de relation personnelle et intime avec lui. Sachez que Dieu veut vous guérir, veut vous restaurer, en fait. Mais il a besoin que vous puissiez lui ouvrir la porte de votre cœur. Et je peux faire cette prière avec vous, vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez tout simplement répéter ces paroles euh, à haute voix et croire de tout votre cœur et dire Seigneur Jésus Seigneur Jésus Aujourd'hui je veux te rencontrer Aujourd'hui je veux te rencontrer Joue je t'ouvre la porte de mon cœur Je t'ouvre la porte de mon je cœur Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur Je te demande pardon pour tous mes péchés Je demande pardon pour tous mes péchés Je viens à toi maintenant Je viens à toi maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen. Amen. Bravo et félicitations. On vous acclame. Si vous avez fait cette prière, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dieu, est le meilleur papa qui existe. Dieu est le meilleur conseiller Dieu est celui qui vraiment en fait vous guérit, vous restaure. Faites-lui confiance. Parlez-lui avec votre cœur. Amen. Merci beaucoup pour merci ce témoignage. Merci infiniment. Que Dieu te pour bénisse. Cette cette merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se retrouve à bientôt pour un autre témoignage.